Sarah. Je suis partie en Argentine puis en Bolivie avec les bourses Zelidja qui, du coup, euh, poussent à partir et donnent des bourses à partir à des jeunes entre 16 et 20 ans pour partir seuls dans le pays de leur choix autour d'un thème choisi. La première fois, je suis partie en Argentine, euh, donc autour de, du thème de l'art de rue. Euh, pendant deux mois et la deuxième fois c'était en Bolivie pendant cinq semaines autour de portraits de passionnés. Euh, L'année justement où j'ai vécu en Argentine, euh, à un moment j'ai des, des amis qui sont venus me rejoindre, on est parti en, euh, en excursion, on est parti se balader euh, dans les montagnes et euh, on devait prendre en fait un... un bus qui passait sur le côté de la route et qui nous amenait à la ville, à la ville prochaine qui était à à peu près 500 km. Et euh, en fait ce bus est passé sur la route et il est passé et il s'est jamais arrêté. Donc euh, il était 19h, on avait euh, une lampe frontale dans notre sac et pas de tente, bah, quoi que ce soit. Et il y avait aussi deux Irlandais qui étaient, euh, qui étaient là aussi ce soir-là et donc nous on était avec mes trois amis. Et en fait on n'a jamais pu rentrer dans aucune voiture qui nous a amené la ville, la ville d'après. Donc on a passé la nuit à cet endroit-là, sur le bord de cette route. Je me souviens que j'étais allé à, une, une, donc à une, mani, une espèce de manifestation d'art de rue et il y, avait un, il y avait une espèce de tombola pour gagner des. gagner des.. des des graffitis, en fait, euh, sur des toiles. Là, tout début de mon voyage, je parlais pas encore un mot d'espagnol. Euh, et en fait, au bout d'un moment, j'entends mon prénom, j'entends mon prénom qui, pro qui est prononcé et tout ça. Et il prononce, puis il prononce quelque chose, un, un chiffre en boucle. Je commence à comprendre. Hein. Je regarde mon billet de temps, voilà, et en fait, j'avais gagné. Et donc, c'était une toile qui faisait, euh, je sais pas, peut-être euh, 6 mètres sur 3. Énorme Du coup, je me suis retrouvée à poser avec ce, ce truc-là, avec la personne avec qui j'avais gagné. Euh... <rire> Il y a un désir de partir dès le, dès le départ et ce désir de partir là, il faut, enfin, faut l'écouter. Ouais.